dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui, on va voir comment parler espagnol grâce à YouTube, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Alors, vous devez absolument appliquer ces conseils parce que franchement, si vous vous privez de YouTube aujourd'hui pour, pour booster votre espagnol, eh bien, ça veut dire que vous vous sabotez parce que c'est vraiment très simple. Je vais vous donner des astuces très très simples euh, à appliquer dans votre apprentissage en plus qui sont fun, beaucoup plus intéressants que si vous prenez votre livre de grammaire et vous êtes seul avec votre livre. Euh, YouTube est une superbe ressource. On va voir comment l'exploiter. Euh, je vais vous dire dans une première partie je vais vous donner des chaînes youtube à utiliser selon euh, votre niveau dans la deuxième partie je vous donnerai des exercices pratiques pour mettre en pratique ce que l'on aura vu avec les chaînes euh, précédentes et ensuite la en troisième partie eh bien nous le verrons à la fin de la vidéo donc euh, jingle maintenant Avant de vous donner ces chaînes YouTube que vous devez absolument utiliser pour apprendre l'espagnol, pour booster votre espagnol, eh bien, je vais vous donner quatre avantages euh, pourquoi vous devriez utiliser YouTube. Alors déjà, la première chose, c'est que YouTube est vraiment adapté à tout. Tous les niveaux que vous soyez débutant intermédiaire ou avancé il y a des ressources pour chaque personne euh, vous avez pour vous avez des cours débutants vous avez des vidéos euh, sans être des cours qui sont dédiés aux débutants comme des dessins animés euh, des, il y a des cours dédiés vous avez donc plutôt pour les niveaux intermédiaires ou les niveaux euh, avancés vous avez des ressources authentiques c'est à dire que vous avez des, des ressources comme si euh, vous étiez comme des ressources que vous, vous exploiteriez euh, en français dans votre langue maternelle euh, que vous utiliseriez comme un natif. Euh, D'ailleurs je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite l'interview vidéo que j'avais faite avec Pierre euh, Pierre du monde des langues. Donc, je vous mets le lien juste ici dans laquelle il nous explique comment justement atteindre le niveau avancé, atteindre le niveau euh, intermédiaire avancé grâce à des ressources authentiques. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment géniale avec YouTube, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à regarder des vidéos dans euh, donc dans une autre langue ou sur une thématique, eh bien vous avez des suggestions pour aller voir d'autres vidéos sur cette thématique et dans la même langue dans laquelle vous étiez, vous aviez euh, auparavant regardé des vidéos. Donc en plus vous avez un effort en moins parce que à droite de votre écran et dans votre fil d'actualité vous aurez d'autres vidéos d'autres vidéos suggérées euh, en, dans le dans la même dans la langue en espagnol. Je vais y arriver. Euh, donc c'est et c'est génial tout simplement. Euh, troisième chose et eh bien euh, l'avantage c'est que c'est gratuit. YouTube c'est totalement gratuit, vous avez plein de youtubeurs qui vous mettent à disposition des milliers, des centaines des milliers de, de vidéos donc exploitez-les vraiment et d'ailleurs j'ai envie de faire un petit disclaimer ici ou plutôt un petit coup de gueule parce que quand je propose mes formations donc payantes eh bien vous savez il y a toujours ce genre de haters qui viennent vous dire oh, mais mon dieu l'éducation l'enseignement devrait être gratuit et il faut surtout pas demander de l'argent quand vous vendez des formations ou que vous proposez votre accompagnement. Alors, ok, très bien, pas de souci, mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que avant de vous alerter là-dessus, eh bien, allez voir les vidéos, les centaines de vidéos gratuites qui sont sur le site, sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a énormément de vidéos, de conseils, et que vraiment, si vous avez tout appliqué, et que vraiment, vous ne vous ne progressez pas, eh bien, ok, à ce moment-là, on pourra discuter. Voilà, c'était le mini coup de gueule aujourd'hui. Euh, et surtout, le truc qui est vraiment l'avantage, le quatrième avantage que je vois avec les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est que eh bien, vous allez non seulement améliorer votre compréhension orale, votre compréhension écrite, parce que oui, il y a les sous-titres euh, en VO, et surtout votre prononciation. Et je vais vous donner des exercices à la fin pour ça vous allez comprendre. Et en plus, vous allez apprendre, donc euh, quatrième chose, énormément de mots de vocabulaire, plein de nouveaux mots pour pouvoir progresser et bien euh, maîtriser la langue espagnol et aussi euh, je vous rappelle que vous avez attention je vais vous euh, proposer une formation payante vous surtout pas euh, donc vous avez accès aux podcasts en espagnol qui d'ailleurs euh, viennent de sortir dans leur totalité ils sont accessibles ici je vous mets hop, la vidéo l'image ici et le lien ici et vous retrouvez le lien en description alors ce sont des podcasts donc des audios à écouter en espagnol avec le script pour pouvoir lire Écouter et euh, parler à voix haute pour votre prononciation en même temps. Alors, maintenant, je vais vous donner euh, les chaînes YouTube. Donc, entrons dans la première partie. Euh, en fait, il y a quatre types de chaînes YouTube que je vous recommande, euh, qui pourront 4, non c'est pas quatre. je dis n'importe quoi, c'est six. Six types de chaînes euh, YouTube que je vous recommande pour progresser en espagnol. Alors, la première chose, donc là on s'adresse plutôt à des débutants, vous pouvez retrouver des cours en espagnol ou plutôt des cours d'espagnol pour francophones, donc fait en français par des Français ou euh, des, euh, des, des natifs mais qui les, qui les font en français donc là je vous renvoie vers la chaîne Youtube ou le blog euh, enfin la chaîne Youtube de Karim Joutet donc espagnol pas à pas avec qui nous avions fait une vidéo interview, je vous mets le lien également ici dans laquelle il vous explique comment apprendre l'espagnol et en même temps vous allez apprendre plein de choses grâce à ce prof c'est un prof agrégé d'espagnol il est francophone et en même temps vous allez pouvoir vous marrer parce qu'en plus c'était ma toute première vidéo de la chaîne youtube la toute première vidéo que j'ai postée il y a plus de deux ans donc voilà si vous voulez apprendre des trucs en espagnol et vous marrer un peu eh bien je vous renvoie vers cette vidéo euh, pour euh, pour apprendre et vous marrer un petit peu. La deuxième chaîne YouTube que je vous propose, c'est la chaîne de Pierre, donc qui est euh, la chaîne Hola Migo, dans laquelle sur laquelle vous retrouverez des vidéos euh, de cours en espagnol, euh, des conseils, comment euh, vous verrez du vocabulaire plutôt espagnol ou plutôt d'Amérique latine. Voilà, il y a énormément de choses, je vous renvoie vers sa chaîne qui est excellente et enfin euh, troisième euh, chaîne youtube vous je vous renvoie vers espagnol à la maison donc c'est yamilé une colombienne une native colombienne qui vous donne donc des cours d'espagnol français et espagnol euh, deuxième catégorie de vidéos sur youtube que vous pouvez retrouver donc là c'est plutôt des cours euh, ou plutôt des, des vidéos espagnol espagnol donc en Totalement en espagnol, mais conçu pour des apprenants euh, de la langue. Donc là, je vous renvoie vers la chaîne Easy Spanish, qui est vraiment excellente. Ce sont des vidéos, des interviews euh, faites dans la rue, dans lesquelles eh bien, on pose des questions euh, aux natifs, aux passants, et donc vous apprendrez le euh, l'espagnol de la rue. Autrement dit, celui qui est parlé et pas le euh, et pas celui des cours. Euh, deuxième chaîne que je vous recommande tout en espagnol, c'est Maria Espagnole. Idem, vous allez retrouver des conversations, des cours. Voilà, pour une immersion totale en espagnol. Euh, troisième type de chaîne YouTube, ce sont les YouTubeurs espagnols. Donc là, je m'adresse plutôt à des euh, niveaux intermédiaires avancés parce que ce ne sont pas des chaînes dédiées à des apprenants d'espagnol, mais ce sont plutôt des ressources authentiques Donc pour passer votre espagnol au niveau supérieur. Donc là, je vais vous en proposer trois. La première... C'est une chaîne plutôt féminine, euh, c'est Trendy Taste Channel, donc ok le nom est anglais, mais euh, c'est euh, en espagnol. C'est une chaîne euh, sur laquelle on parle de mode, de beauté, de voyage, et donc il euh, y a plus de 176 000 euh, followers sur cette chaîne. Donc voilà, si vous êtes une nana que vous aimez ce genre de de blog de, de de chaîne YouTube, je vous renvoie vers cette chaîne. Je vous mets tous les liens en description en dessous, hein, rassurez-vous. Euh, vous avez également la chaîne de Hola Soy German. Euh, c'est le plus gros youtubeur hispanophone. C'est un Chilien. Il a plus de 40 millions d'abonnés. Alors vous allez retrouver des vidéos euh, plutôt humoristiques de la vie de, euh, de la vie quotidienne. Euh, c'est plutôt, il faut plutôt un niveau avancé. Il faut plutôt se, se tenir parce que euh, s'accrocher parce qu'il y a pas mal d'humour, de sketch. Et euh, voilà le, le German German donc c'est son prénom. Et t'as assez foufou dans les vidéos, ça va euh, décoiffer. Et donc, troisième vidéo, euh, c'est, euh, troisième euh, chaîne, c'est Enchoufé TV. Donc ça, c'est un, euh, ce sont des vidéos des, avec des sketchs comiques sur la vie de tous les jours, sur la vie quotidienne. Et donc, ce sont euh, des vidéos faites en Équateur, sur le continent Amérique latine. Alors quatrième type de chaîne YouTube, alors là je vous renvoie tout simplement à la musique. La musique est un excellent moyen de progresser dans une langue. Vous pouvez mettre les sous-titres en VO en dessous, la plupart des, des, des chaînes, des vidéos vous le permettent. Et donc là si vous savez pas quoi écouter en espagnol, eh bien tout simplement vous pouvez écrire dans la barre de recherche canciones espagnola 2020, donc par exemple les chansons espagnoles 2020 ou 2021, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo, mais au moins vous pourrez voir les, les, les chansons euh, actuelles du moment. Et euh, cinquième type, les chaînes informatives. Donc là encore une fois, on est plutôt dans un niveau avancé, ce sont des ressources authentiques sur lesquelles, grâce auxquelles vous allez apprendre plein plein de choses. Euh, par exemple, vous avez National Geographic Espania qui est une chaîne euh, de documentaires. Et donc, elle existe en anglais et en espagnol ici. Vous pouvez regarder également regarder les TED Talks en espagnol. Il vous suffit d'écrire TED Talks en espagnol dans la barre de recherche. Moi, j'adore regarder des talks. Euh, ça prend 20 minutes. C'est euh, très rapide et on apprend énormément de choses. Alors, si en plus, vous le faites en espagnol, c'est génial. Et enfin, sixième, euh, sixième type de chaîne en espagnol. Là, on est plutôt sur des chaînes euh, d'actualité. Vous pouvez euh, aller sur la chaîne de RTVE qui est une vidéo euh, d'information et sur laquelle vous retrouverez également des épisodes de séries. Euh, vous pouvez aller sur la BBC euh, Mundo. La BBC existe en anglais mais en espagnol euh, également. Vous pouvez aller sur CNN Mundo, idem. Anglais, et espagnol, ça existe dans les deux versions. Euh, donc voilà, vous avez tout un catalogue de chaînes à utiliser. Et encore, je vous ai donné un échantillon parce que à partir du moment où vous allez regarder tout ça, et eh bien, vous aurez des suggestions à droite de votre écran pour retrouver encore plus de vidéos. Et donc, on rentre maintenant tout de suite dans la deuxième partie dans laquelle je vais vous donner quelques exercices pour mettre en pratique, optimiser euh, toutes ces chaînes YouTube que vous venez de découvrir. Et surtout, euh, ça va vous permettre donc d'apprendre plus de vocabulaire, d'améliorer votre compréhension orale et en plus votre prononciation. Alors, il y a deux manières d'utiliser euh, toutes ces chaînes. Euh, la première, c'est euh, plutôt l'apprentissage passif. Alors, l'apprentissage passif, qu'est-ce que c'est C'est en fait quand euh, vous écoutez en fond sonore quelque chose, que vous mettiez une chaîne YouTube en fond ou de la musique en espagnol en fond mais que vous n'êtes pas réellement concentré, vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de cuisiner, de marcher, de faire du sport, de faire du vélo, de courir, de peu importe ce que vous faites, vous vous préparez le matin devant la glace euh, en écoutant quelque chose. Là, vous êtes plutôt dans, donc dans une phase euh, passive, mais euh, attention, ne me dites pas que ça sert à rien parce que euh, vous ne comprenez pas tout. Non. C'est euh, en fait effectivement un exercice qui ne va pas euh, vous permettre d'avoir des résultats immédiats significatifs. Il faut plutôt le voir comme un exercice sur le long terme. C'est plutôt un moment où vous allez habituer votre oreille à la langue. Et à force de le faire, eh bien vous n'allez euh, pas vous en rendre compte consciemment. Mais il y a un travail de fond qui se fait et euh, au niveau de votre oreille qui vous permettra de mieux comprendre euh, l'espagnol par la suite et de capter beaucoup plus rapidement. La deuxième chose, c'est plutôt, euh, donc là, la partie très intéressante, c'est la partie active de votre apprentissage. C'est-à-dire que là, vous allez donc vous mettre, vous poser devant votre écran, vous allez prendre une vidéo, vous allez activer les sous-titres en espagnol et pas en français. Ça, je vous en ai déjà parlé. Euh, je vous renvoie vers les autres vidéos dans lesquelles je vous en parle mais uniquement en espagnol. Et ce, même si vous ne comprenez pas tout, c'est quand même l'intérêt, c'est d'apprendre des choses. Donc, euh, c'est OK si vous ne comprenez pas tout. Et ce que vous allez faire, par exemple, c'est de prendre votre calepin, votre stylo, et en fait, vous allez regarder un épisode. Et dès que... Donc, vous n'allez pas noter tous les mots parce que vous allez être submergé, mais vous allez, par exemple, vous fixer... Euh... 10 mots, on va dire, sur votre épisode ou sur votre vidéo. Vous allez dire, ok, je détecte 10 mots, je les note sur mon calepin, je vais chercher la traduction dans un euh, traducteur. Je mets la traduction, je relis mes mots de vocabulaire et euh, je, euh, je continue à regarder mes épisodes. Et à force de faire ça, eh bien, déjà, vous allez... Euh... Augmentez votre liste de vocabulaire. Vous allez apprendre plein de nouveaux mots. Et euh, ce que est-ce que vous devez faire également pour ceux qui utilisent euh, l'application de Mosalingua euh, pour mémoriser le vocabulaire Eh bien, vous pouvez ajouter ces mots de vocabulaire euh, dans vos flashcards. C'est-à-dire que dès que vous allez apprendre euh, des mots de vocabulaire sur votre appli, et eh bien, les mots que vous allez ajouter vont revenir et vous allez pouvoir les mémoriser grâce à MosaLingua et pas seulement en lisant votre calepin de vocabulaire. Et deuxième exercice que vous pouvez faire en mode actif, c'est le shadowing. Alors, le shadowing, c'est le fait d'écouter et de lire en même temps. Euh, donc, de, de lire et d'écouter en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire avec vos vidéos, c'est de vous écouter un morceau, vous faites pause, vous remettez, le, vous remettez le morceau au début et en lisant les sous-titres à voix haute, vous essayez de doubler euh, la voix du personnage et euh, ça, ça va vraiment vous aider à, à mieux prononcer. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous allez le faire, vous allez incarner le personnage. Vous allez l'imiter, euh, vous allez essayer d'entrer dans ce jeu de comédien parce que plus vous allez incarner le personnage, plus vous allez l'imiter et plus ça sera facile pour vous d'améliorer votre prononciation et votre manière de parler parce qu'une langue, ce n'est pas seulement le fait de parler. C'est aussi toute une attitude et plus vous allez imiter, et bien plus vous progressez et plus vous vous rapprocherez d'une manière native de parler. Voilà, c'était la deuxième partie avec les, ex les exercices pour mettre en pratique les euh, toutes les chaînes que je vous ai données et maintenant le troisième la troisième chose dont je voulais vous parler c'est un petit cadeau euh, que euh, je voulais vous faire vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez encore si vous l'avez déjà euh, reçu mais c'est votre kit de survie en espagnol donc là, je vous renvoie vers une une autre vidéo. Euh, donc, je vous la mets juste à la fin. Vous allez, vous allez la retrouver juste à la fin de cette vidéo euh, avec le lien, c'est votre kit de survie dans lequel, en fait, vous allez retrouver euh, des centaines de mots de vocabulaire et de phrases toutes faites qui permettent de parler très rapidement euh, en espagnol. Vous allez pouvoir euh, utiliser cette astuce du shadowing dont je viens de vous parler, de répéter ce vocabulaire et l'apprendre pour pouvoir parler immédiatement et pour bien débuter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un, qui apprend l'espagnol Partagez cette vidéo, aidez-le, aidez-les. Euh, N'oubliez pas de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, je vous retrouve de l'autre côté avec euh, la chaîne, euh, l'autre vidéo dans laquelle euh, je vous parlais du kit de survie. Ciao les amis